Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce live coaching mythique sur le thème « Comment décrocher une première date et la transformer en belle relation amoureuse ». Alors je suis très très heureuse d'être là ce soir parce que j'ai énormément de conseils à, à vous partager. Je suis Elodie Cavalier, je suis coach en amour et fondatrice de Just a Better Me. Et j'accompagne les hommes et les femmes dans leur quête amoureuse à toutes les étapes de la rencontre, depuis les premiers échanges jusqu'à la construction d'une relation saine et épanouissante. Alors ce soir, je sais que c'est un sujet que vous attendez tous avec beaucoup d'impatience. On part, car on va traiter le sujet de la rencontre en elle-même. Le moment de la rencontre, comment on arrive à la rencontre, qui peut se passer après la rencontre. Et je sais que c'est le sujet euh, qui, à la fois, est une forme d'objectif pour vous tous, mais en même temps, c'est un sujet qui provoque beaucoup de questions, de doutes, Parfois on perd ses moyens, on se demande comment faire, et du coup on a pensé que c'était vraiment important qu'on puisse vous donner les meilleurs conseils pour, pour arriver à, à transformer ce moment, qui est parfois un petit peu anxiogène pour vous, dans un beau moment qui pourra amener à une, à une jolie rencontre après. Alors on va aborder évidemment plusieurs sujets ce soir. Le premier, quand et comment proposer la rencontre pour obtenir un grand oui Ensuite, on verra les différentes clés, les principales clés d'une rencontre réussie. Et enfin, on commencera à aborder le sujet de comment transformer la rencontre en relation naissante. Et pour ceux qui ont l'habitude de ce live coaching, euh, vous savez que c'est très interactif. Alors, on a plusieurs moyens de pouvoir échanger tout au long du live. Je vais vous proposer des sondages. Euh, donc, il y a un petit plus en haut à gauche de votre écran. Euh, je vous proposerai pour chaque chapitre un nouveau sondage. On pourra partager après et voir ce que ça a donné. Il y a les petits cœurs, les likes, euh, en bas à gauche. Euh, dès que vous vous sentez concerné, dès que vous vous reconnaissez, dès que vous dites oui, bon ça c'est sans doute un conseil que je vais euh, appliquer, n'hésitez pas à liker, à, appliquer, à appuyer sur le cœur. Et évidemment, vous avez le chat. L'objectif, c'est que vous puissiez commenter, poser toutes vos questions. Euh, je vais prendre vos questions au fur et à mesure de ce live coaching. Et puis, sur la deuxième partie de ce live coaching, on aura vraiment toute une partie sur les questions-réponses. On va essayer d'en prendre un maximum pour pouvoir répondre à toutes les inquiétudes que vous posez sur la rencontre de manière générale. Et je vous propose tout de suite que l'on démarre avec le premier chapitre, quand et comment proposer la rencontre pour obtenir un grand oui. Et on va commencer tout de suite avec un premier sondage, donc le petit plus que vous voyez à gauche de votre écran. T'arrive-t-il d'hésiter à proposer une rencontre de peur qu'on te dise non Et ce qui va être important, c'est que vous me proposiez des réponses honnêtes. Est-ce que ça vous arrive on va tout de suite faire un petit test déjà pour voir si tout fonctionne bien. Appuyez sur le cœur pour voir si, euh, si on, on reçoit euh, les, les, les cœurs et vos réactions. Comme ça, je saurai tout au long du live ce qui vous parle et je pourrai creuser euh, les sujets qui vous parlent le plus. Alors évidemment, avant qu'il y ait rencontre, encore faut-il qu'il y ait proposition pour euh, rencontrer. Alors, pourquoi c'est un moment déterminant Parce qu'en fonction du quand, en fonction du comment, en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est quand on va proposer la rencontre, ben, la réponse, elle peut être différente. Donc, on va commencer par le quand. Quel est le bon moment pour proposer à l'autre de le rencontrer Est-ce qu'il y a une règle Quand est-ce que c'est trop tôt Quand est-ce que c'est trop tard on me pose beaucoup ce genre de questions. Et en général, quand, quand j'ai ce genre de questions, je vois tout de suite qu'il y a comme un espèce de fantôme de stress euh, qui rôde souvent dès les premiers échanges et avant même cela. Parfois même, quand on a liké, quand on a repéré un profil, vous commencez déjà à avoir cette question qui vous trotte dans la tête de comment je vais poser la question, il faut qu'on se rencontre. Il euh, y, y a cette espèce de focus qui est fait sur le moment de la rencontre, alors qu'on n'a même pas encore commencé à échanger avec, euh, avec les personnes. Et d'ores et déjà, on fait déjà un petit peu fausse route en termes en terme d'état d'esprit. C'est vraiment important de comprendre que la rencontre en elle-même, le moment de la rencontre, n'est pas le but en soi, mais est finalement l'aboutissement d'un processus qui aura lieu pendant les, les premiers échanges. C'est un processus de partage, c'est un processus de découverte, c'est un processus d'envie qui mène à la rencontre. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel focaliser à partir de rien. C'est bien à partir de, des moments que vous avez partagé, des échanges, etc., que vous aurez envie ou pas de rencontrer l'autre et réciproquement. Donc, je voudrais déjà qu'en termes d'état d'esprit, vous soyez dans quelque chose qui est pas « je veux rencontrer à tout prix » parce que sinon, ça veut dire quoi Ça veut dire que n'importe qui ferait l'affaire, mais plutôt, est-ce que ce que je vais partager avec cette personne va me donner envie de le ou de la rencontrer L'état d'esprit, c'est donc je m'ouvre à ce que je vais partager avec la personne et au fur et à mesure, je vais vraiment ressentir s'il y a quelque chose qui se passe entre nous et si ça me donne envie de poursuivre. Et l'idée, c'est pas de se dire on peut déjà changer de phrase, on peut déjà commencer à avoir une autre phrase qui nous trotte dans la tête, c'est pas je veux rencontrer à tout prix quelqu'un, c'est je veux rencontrer un homme ou une femme qui me plaît. Et quand je dis « qui me plaît », je vais préciser un petit peu. Ce n'est pas juste « qui me plaît » parce que la photo est sympa. Ou ce pas juste « qui me plaît » parce qu'elle a répondu à des critères dans son descriptif et ça coche toutes les cases. Non. c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. « Qui me plaît », ça veut dire « notre interaction me plaît ». Ça doit plus être l'interaction, l'échange qui plaît que la personne en elle-même. On est vraiment focus sur « qu'est-ce que je suis en train de ressentir » quand nous sommes dans cette interaction-là. Et c'est ça qui va déclencher votre envie ou pas, de rencontrer la personne et ça donnera une énergie beaucoup plus juste que juste se dire « il faut que je rencontre, il faut que je rencontre, il faut que je rencontre okay ». ok Donc, comment vous allez ressentir ça L'idée, c'est que vous soyez donc très connecté à ce qui est en train de se passer quand vous échangez avec la personne euh, et que vous puissiez bah, vous surprendre à avoir un sourire quand vous voyez le message euh, qui arrivait, euh, à, à, à commencer à penser à la personne peut-être entre les échanges, etc. À avoir ce, ce, cette envie euh, qui, euh, qui, qui, qui, qui monte euh, au fur et à mesure des échanges. Et là, à un moment, il y aura peut-être le truc qui fera que il y aura quelque chose qui vous aura touché, il y aura un mot, je ne sais quoi, qui fera que là, vous vous direz vraiment j'ai envie de rencontrer cette personne-là. Et là, en tout cas, pour votre côté, de votre côté, sur votre envie à vous, ça commencera à être le bon moment pour lui proposer la rencontre. Mais évidemment, pour avoir une rencontre, il faut être deux. Ça veut dire que euh, nous, on a le bon moment pour nous, mais on va aussi essayer de sentir quel est le bon moment pour l'autre. Et quand on n'est pas complètement euh, en train de se concentrer sur sa peur de « Oh, j'ai peur qu'on me dise non, j'ai peur qu'on me dise non bah, », il y a quelque chose de merveilleux qui se passe qui est qu'on peut vraiment ressentir l'autre. Quand on est concentré sur ses peurs, on n'est pas finalement très connecté à l'autre. Et du coup on va pouvoir effectivement sentir aussi si l'autre est réactif dans les réponses, si on, on sent que la discussion est fluide, etc. Tout ça, c'est quand même des signes qui disent que ça sent bon et que, et que la rencontre, sans doute, serait quelque chose qui pourrait être euh, voulu par, euh, par l'autre personne. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire Le bon moment, c'est quand vous, vous sentez... Ce moment, ce petit moment où vraiment c'est évident pour vous que vous voulez rencontrer la personne. Et c'est dans cette fluidité des échanges que vous allez avoir avec l'autre, que vous allez sentir que c'est sans doute aussi le bon moment pour l'autre. Alors du coup, maintenant qu'on a vu le « quand », on va voir le « comment ». Le « comment », c'est comment j'aborde cette approche, comment je propose finalement à l'autre de le rencontrer quand j'en ai envie et quand je sens qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se, se passer. Ben, la meilleure approche encore une fois, vous allez beaucoup me entendre parler de ce, ce mot-là ce soir, c'est l'envie. Je vous explique. C'est notre envie qu'on va communiquer dans notre approche. L'idée, c'est que la proposition, de toute façon, n'arrivera pas comme un cheveu sur la soupe. Elle viendra comme la continuité des échanges que vous êtes en train d'avoir, dans cette fluidité dans laquelle vous êtes déjà. Et donc, comme je vous disais, au moment, où vous, là, d'un coup, vous ressentez un peu plus fort cette envie parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a touché ou quelque chose qui vous a fait tilt dans l'échange que vous étiez en train d'avoir. Et moi, ce que je vous propose, c'est de faire assez simple et assez léger dans votre proposition. D'être dans quelque chose où, parce que vous avez ressenti cette envie-là à un moment, vous le dites tout de suite, c'est-à-dire « Ah, oh, ça me donne vraiment envie de te rencontrer ». Et vous voyez, comme ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, c'est vraiment parce que vous êtes dans cet échange-là, et que là, il s'est vraiment passé quelque chose à l'intérieur de vous, que ça viendra spontanément. Ça me donne vraiment envie de te rencontrer. Ça peut être aussi, donc ça me donne vraiment envie de vous rencontrer. Et si vous êtes en train d'échanger sur quelque chose, j'en sais rien, qui peut être, j'en sais rien, vous êtes en train de parler d'un film, d'une expo, de je ne sais quoi, vous pouvez aussi mentionner ça. Et ça peut être aussi, ça me donne vraiment envie d'y aller avec toi. Ça me donne vraiment envie qu'on fasse ça ensemble. Euh, ça va être important, effectivement, que vous puissiez juste déposer votre envie. Vous voyez, vous n'êtes même pas en train de poser la question euh, « Est-ce que tu veux bien qu'on se voit Est-ce que tu veux bien qu'on aille prendre un verre ?» Non. On est connecté à son envie. On dépose cette envie auprès de l'autre. Et du coup, vous êtes encore plus en sécurité par rapport à la réponse. Vous n'avez même pas encore proposé, finalement, euh, officiellement de se voir. Vous avez juste dit « J'en ai envie ». Et à partir de là... Bah, vous allez bien voir comment réagit la personne. La personne, euh, peut-être qu'elle va vous dire « Ah, moi aussi, ça me ferait plaisir, moi aussi ». Si elle vous dit ça à ce moment-là, hop, l'état d'après, et si on le faisait Et si on y allait ce week-end Et si, vous voyez, de manière assez légère, assez euh, sympa euh, et assez fluide par rapport à, à, à la réaction de l'autre, par rapport à votre envie si jamais vous sentez que l'autre n'est pas hyper réactif par rapport à votre envie, c'est ok. Ne le prenez pas personnellement, c'est tout à fait ok. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous braquer et vous enfermer. Au contraire, c'est simplement peut-être que ce n'est pas encore le moment que la personne a peut-être envie ou besoin d'échanger un petit peu plus avec vous. Et du coup, dans ces cas-là, confirmez votre envie. Dites-lui « moi j'en ai envie ». Mais on attendra le moment où, où toi aussi tu seras prêt, ou toi aussi tu seras prête euh, à ce, ce qu'on qu se rencontre. Donc montrer que vous êtes extrêmement ouvert, pas du tout vexé, parce que ça, c'est des énergies qui sont plutôt, euh, plutôt répulsives. Donc, pour résumer le comment, on est vraiment sur quelque chose de simple, d'ouvert, on exprime juste d'envie, il n'y a pas d'attente particulière, on est dans quelque chose voilà, qu'on qu qu suggère en tout cas, qu'on montre à l'autre, et puis on voit comment ça se passe. On me pose souvent la question du coup du premier pas. Est-ce que c'est l'homme Est-ce que c'est la femme qui fait le premier pas Alors, bon, Dans les sujets amoureux, évidemment qu'il n'y a pas de règles. Surtout, il y a encore moins de règles que dans ce que je suis en train de vous proposer, on est en train de se dire, on parle juste d'une envie que l'on a. Donc évidemment, homme ou femme, on peut avoir cette envie et l'exprimer. Euh, donc soyez plutôt naturel par rapport à ça. Et, euh, et, et, et cette expression de l'envie, évidemment, elle peut être, euh, être d'une part euh, ou d'autre. Et elle peut être... Euh, euh, elle, on l'espère, réciproque. Ce qui me fait faire une transition et, et, et ça me fait euh, avancer sur un sujet qui me paraît particulièrement euh, important par rapport à la proposition, qui est l'énergie, l'état d'esprit, comme je vous disais tout à l'heure, l'énergie qui conduit à un oui, c'est-à-dire ce qui se dégage de vous dans les échanges, dans votre énergie, aura un énorme impact sur l'envie, justement ou pas, euh, de l'autre de vous rencontrer. Euh, soit on est dans une énergie qui est plutôt attractive, soit on est dans une énergie qui est plutôt répulsive. Et l'idée, c'est de vous sensibiliser à ça pour que vous puissiez vraiment euh, comprendre, euh, peut-être vos fonctionnements actuels, euh, les, les, les adapter, et, et comprendre ce qui peut se passer pour que justement on soit dans cette énergie euh, attractive. Donc, l'énergie qui amène à un oui, c'est une énergie de « je n'ai rien à perdre et j'ai tout à découvrir ». Alors attention, je précise, je n'ai rien à perdre, c'est pas je vais au combat, tête brûlée, je fais n'importe quoi, je dis n'importe quoi et puis, et puis on s'en fiche. Non, je n'ai rien à perdre, ça veut dire quoi Ça veut dire que tant que vous êtes dans l'échange dit virtuel, vous n'avez pas encore rencontré la personne, donc ne croyez pas que vous avez quelque chose à perdre parce que s'il faut la personne, quand vous la verrez, vous, vous, vous verrez son, son énergie, vous la verrez bouger, interagir avec vous dans une situation euh, réelle, peut-être qu'elle ne vous plaira pas. Donc, attention, ce n'est pas parce que les échanges se passent bien que vous êtes déjà en couple, vous ne vous êtes pas rencontré. Donc, vous avez tout à gagner, vous n'avez rien à perdre. Et l'état d'esprit qui est dans une énergie attractive, c'est d'être vraiment dans une énergie ouverte. On ne sait pas ce qui va se passer lors de la rencontre physique euh, et d'être dans cette énergie qui est vraiment bah, « ouais, j'ai envie de découvrir ». Euh, titiller votre curiosité. Ça, c'est une énergie qui est, euh, qui est intéressante. Autre chose liée à l'énergie, c'est très important que vous preniez euh, ce temps pour vraiment intégrer ça avant vos prochaines, euh, avant vos prochaines rencontres ou vos prochaines propositions. C'est vraiment de vous détacher du résultat. C'est-à-dire de ne pas prendre ça comme un drame absolu si la personne ne partage pas la même envie. Parce que si vous anticipez le non, vous dégagez une énergie qui donne envie de dire non. Si vous dégagez une énergie de la peur du non, c'est encore pire. Donc, sachez qu'un non, ce n'est pas à vous qu'on dit non. C'est simplement, ça n'a pas matché. Simplement que la rencontre ne se fait pas. Mais ça ne veut rien dire sur vous, sur votre valeur. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intéressant ou intéressante. Ça ne veut pas dire que vous êtes moche. Ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut uniquement dire que il n'y a pas eu le feeling, mais ce n'est pas lié à vous. Pour qu'il y ait un feeling, il faut deux personnes. Et c'est vraiment très important de garder ça en tête, parce que sinon, ce qui va se dégager de vous, c'est quelque chose qui est très lié à l'attente. Et cette attente, en général, elle met une espèce de pression, même énergétique, à la rencontre. Et en général, on n'a pas très envie d'y aller. Donc, c'est vraiment important que ça ne dit rien de vous, que ça dit juste du match, on va dire, qui ne s'est pas fait. Et on me dit que j'ai les résultats du sondage, alors, t'arrives-t-il d'hésiter à proposer une rencontre de peur qu'on te dise non 60% hésitent encore. Bah, J'espère que vous hésiterez moins avant, euh, après, euh, après ce qu'on vient de se dire. Euh, C'est quand même encore important, 60%, parce que réalisez bien, ça veut dire que vous vous empêchez, peut-être que vous êtes en train de vous fermer des opportunités d'une jolie rencontre, pour 60% d'entre vous. Donc, ça fait quand même, ça fait quand même beaucoup. Et ce que je vous propose maintenant, eh ben, c'est que je puisse commencer à prendre vos questions en rapport avec notre premier chapitre. Et du coup, on commence avec la question de Tommy74 qui nous demande « Comment tenter une première approche et être sûr d'avoir une réponse positive en retour ?» Alors, c'est une bonne question. Euh, à la fois, tu ne peux pas être sûr. C'est-à-dire que si tu pars dans l'état d'esprit que... Tu vas demander, tu vas proposer que quand tu es sûr et certain, bah, tu ne proposeras jamais, parce que être sûr et certain, c'est qu'une fois que tu proposeras, que tu auras la réponse. En revanche, et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, tu ne vas pas être sûr, mais tu vas sentir. Tu ne vas pas le savoir, mais tu vas le sentir. Euh, si tu n'es pas trop focalisé sur ta peur, tu vas le sentir. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, une proposition, ça ne peut pas être sortie de nulle part. C'est Ce n'est pas, oh bah là, tiens, là, j'ai prévu de lui demander. Non, c'est dans l'échange que ça va venir naturellement. Okay. Donc, l'idée, c'est que ta peur ne l'emporte pas sur ta spontanéité, vraiment la spontanéité de ce que tu es en train de, de ressentir. Et c'est que tu t'ouvres à l'autre sur ton envie de le rencontrer sans peur, justement, sans attente d'un oui. Ce qui compte, c'est que tu aies euh, communiqué à l'autre de manière authentique ce qui se passait pour toi. C'est pas grave si c'est non. Déjà, parfois, c'est pas non euh, définitivement, c'est non pas encore et, euh, et, et c'est pas grave parce que est-ce que tu as vraiment envie de rencontrer quelqu'un qui n'a pas envie de te rencontrer donc tu perds rien de toute façon donc euh, aie confiance sur ton ressenti de la situation, sur ton ressenti de ce qui est en train de se passer ou pas dans les échanges et du coup bah, tu seras un peu plus rassuré pour poser la question si tu sens que les échanges se passent bien bah, tu pourras déjà être un petit peu plus en confiance pour euh, t'autoriser et oser poser la question alors ensuite on a la question d'Alexandre quelles sont les questions à absolument poser avant le premier rendez-vous Pour moi, il n'y a pas de questions type. Et encore moins des questions types entretien d'embauche. Euh, souvent, quand on est dans des questions type entretien d'embauche, c'est vraiment pour se rassurer. On croit qu'il faut cacher, cocher des cases euh, pour, euh, pour être sûr que la rencontre va bien se passer, que ça va bien le faire et qu'il y a une potentielle relation. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que il n'y a pas de questions type. En revanche, c'est intéressant évidemment à, à, avant la rencontre et du coup dans les échanges, de pouvoir discuter de sujets qui te tiennent à cœur. Et les sujets qui te tiennent à cœur, ce potentiellement pas les mêmes euh, que ceux du voisin. Donc, tu vois, ce pas des, des questions, je ne vais pas te dire s'il faut poser ça ou ça comme question. Ce que je suis en train de te dire, c'est vraiment, toi, qu'est-ce qui te tient à cœur Et d'aborder ces sujets-là. Et dans le fait d'aborder ces sujets-là, ce, me, me, ce qui me paraît intéressant, c'est que tu les abordes à partir de toi, dans un premier temps, c'est-à-dire pas en posant la question à l'autre, euh, mais toi, sur les sujets qui sont très importants pour toi, de les aborder, de, de dire toi comment tu te sens par rapport au sujet, ce qui t'intéresse, ce dont tu as envie, etc., y compris ce dont tu as envie comme parcours amoureux, en gros ce que tu cherches, je crois que c'est important que tu l'abordes pour toi. Voilà, dans ma vie, j'ai envie de vivre ça. De manière générale, mais aussi, dans ma vie amoureuse, j'ai envie de vivre ça. Et que, du coup, les sujets qui sont très importants pour toi, et en particulier le sujet de, de ce que tu cherches, de ce que tu veux dans ta quête amoureuse, ça, c'est un sujet que tu peux aborder toi. Et il te suffit ensuite, une fois que toi, tu t'es ouvert, de dire, et toi, comment tu vois les choses De quoi tu as envie, etc. C'est beaucoup plus fluide. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, mais que le sempiternel, tu cherches quoi euh, au bout de deux phrases échangées moi, je ne vous conseille pas du tout de faire ça. Je vous conseille vraiment de pouvoir aborder ces sujets qui vous tiennent à cœur au fur et à mesure, de manière fluide et en partant de vous. Et après, en tendant un petit peu la perche à l'autre pour que vous puissiez avoir son, son retour euh, sur la question. Et vous en apprendrez bien plus que les questions bateaux que vous pouvez euh, parfois poser euh, au départ. Alors, on a, ensuite, euh, on a ensuite Mélodie. Mélodie, elle nous dit « Bonjour, je voudrais savoir comment rencontrer la bonne personne. » Alors. Je crois que je vais décevoir beaucoup de monde ce soir. <rire> Moi, je dirais plutôt... Je dirais pas la bonne personne. Je ne crois pas qu'il y ait la bonne personne. Je crois qu'il y a les bonnes personnes. Et si vous réfléchissez bien... Alors, peut-être qu'on sort des, des films romantiques. Mais si vous réfléchissez bien... C'est plus rassurant, imaginez-vous, la bonne personne, une seule bonne personne sur cette terre, euh, moi ça m'angoisserait plutôt. Donc, non, il y a plusieurs bonnes personnes avec qui ça peut matcher, avec qui on peut euh, avoir une jolie rencontre et une jolie relation euh, après. Pour répondre à ta question du coup de là ou de les bonnes personnes, pour pouvoir là ou les rencontrer, il faut rencontrer. Ça paraît tout bête ce que je suis en train de te dire, mais c'est vraiment important que tu, euh, que tu comprennes ça. Ça veut dire proposer ou accepter plusieurs rencontres. Parce que c'est pas forcément du premier coup qu'on tombe sur euh, là ou les bonnes personnes. Mais quand je dis ça, euh, ce qui est très important, ça ne remet pas du tout en cause ce que je vous ai dit au chapitre précédent. Euh, enfin, dans la partie euh, précédente. Pourquoi Parce que ce n'est pas rencontrer de manière euh, statistique. Oh, « Je vais rencontrer 100 personnes, donc sur 100 personnes, j'ai bien la chance de rencontrer quelqu'un. » Ça, je pense que tu vas t'user et je pense que ce n'est pas la bonne, euh, la bonne méthode. La bonne méthode, c'est « je suis ouvert à rencontrer plusieurs personnes qui me plaisent. » En tout cas, au départ, qui me plaisent et qui, dans les échanges, me plaisent. Et c'est comme ça que tu vas euh, finir par rencontrer euh, là ou les bonnes personnes. Alors du coup, je vous propose qu'on récapitule un petit peu ce qu'on s'est dit pendant cette, pendant cette partie. Les choses importantes à retenir. Alors, il y en a peut-être plus que trois, mais en tout cas, je, je, je fais un petit résumé. La première chose, c'est important que vous focalisiez sur ce qui vous donne envie de rencontrer l'autre avant de lui proposer. Très important. La deuxième chose, c'est que vous vous appuyez sur une chose primordiale qui est votre ressenti pour savoir quand le proposer à l'autre. Et la troisième chose qui est très importante, surtout énergétiquement, c'est de ne pas prendre personnellement une réponse négative. Et je vous propose qu'on enchaîne tout naturellement vers notre deuxième chapitre qui, est, qui sont les principales clés d'une rencontre réussie.